Choc, indignation et colère, ce sont les sentiments qui animent les Gabonais, particulièrement l'agente féminine et les personnels de la CNSS après les violences physiques et sexuelles subies par la compatriote Alima, auditrice à la Caisse Nationale des sécurité Sociales. Cette dernière a, selon certains témoignages, été kidnappée à son lieu de travail par des hommes encagoulés venus la jeter au petit matin au même endroit après avoir accompli leur basse besogne. Ses collègues réunis en Assemblée Générale exigent que les coupables soient trouvés puis sévèrement sanctionnés. À la suite de l'événement ignoble qui s'est passé vendredi dernier, comme tout le monde le sait, le bureau exécutif du SUPROS, syndicat des professionnels de sécurité sociale, avait donc décidé d'organiser une assemblée générale euh, en soutien à notre collègue qui s'est fait euh, enlever, séquestrer et puis jeter dans des conditions inhumaines. Nous avons donc décidé de tenir cette assemblée générale avec euh, l'ensemble des, des agents, des collègues affectés à l'île de la Kanda et à Donc il était donc question de voir dans quel sens nous pouvons euh, mettre en, en place des actions pour euh, interpeller l'administrateur provisoire, le ministre de tutelle, le, le gouvernement et la présence de la République. Parce qu'il faut dire que c'est choquant ce que nous avons vécu. Nous avons donc euh, euh, passé en revue comme ça les, les, les événements. Parce que faut dire, il y a eu plusieurs événements avant qu'on en arrive à l'événement le plus, le plus horrible. Il y a eu des menaces. Les auditeurs subissent chaque jour. Ils reçoivent des messages de menaces de mort, d'intimidation, suite aux missions. Les femmes qui à travers cet acte disent ne plus se sentir en sécurité, expriment leur colère et leur mépris face à des agissements qui viennent ternir l'image du Gabon à l'heure où l'on parle de la décennie de la femme. Le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique se refuse au silence complice et interpelle le gouvernement via la ministre en charge de la justice et des droits humains pour que soit ouvert sans délai une information judiciaire visant à faire la lumière sur cette tragédie sociale et d'exposer leurs auteurs aux sanctions prévues par la loi. Osons pour l'Afrique, saisit cette tribu pour témoigner d'autre part sa compassion et son soutien moral et spirituel à l'ensemble des personnels victimes de ce trafic d'influence. C'est un crime. C'est criminel. C'est vraiment criminel. Et les auteurs de cet acte odieux doivent payer. Et il faut que la justice s'applique. On ne peut pas laisser passer un tel acte. Je dis non, c'est un crime. C'est un être de famille. C'est un être humain. Qu'a-t-elle fait pour mériter cela Je dis non. Je voudrais lancer un cri de détresse pour les autres autorités de notre pays de regarder cette affaire-là et que la loi s'applique alors ça C'est grave, c'est une humiliation qui a été faite contre cette compatriote, c'est grave, c'est criminel. Et les auteurs doivent être jugés par la cour criminelle. Je trouve que c'est odieux. Horrible. Dieu l'a cassé, évidemment, ne peut pas rester indifférente. Et par ma voix, on condamne cet acte. Barbarie, euh, cette dame, Alimato. Nous ne cesserons de dénoncer les comportements déviants de toutes ces personnes-là qui violent les femmes, les filles dans le milieu scolaire, professionnel et même familial. Alimato, pour avoir bien fait son travail, se voit agressé, puis violé par des criminels. Djuela espère que les responsables répondront de leurs actes devant la justice. Il n'est pas question de laisser passer cette affaire. Des actions fortes doivent être initiées pour que plus jamais cela ne se produise, s'accordent les femmes. Mais Je profite pour euh, dire à notre sœur Ali Mato que les femmes de Djuela Lacassie, qui est un regroupement des femmes de, des partis de l'opposition, que nous compatissons à ce qu'elle a subi, que nous la soutenons, et que si dorénavant, une marche, quelque chose de grandiose pourra être organisée, nous serons présents, nous manifesterons notre présence. Le cas Alima qui fait simplement son travail est l'occasion de s'interroger sur les réelles motivations de ces personnes qui, à en croire certaines indiscrétions, auraient agi dans l'optique de brouiller des pistes de détournement et empêcher les retraités gabonais de bénéficier des avantages de leur cotisation. est notre fait qui ne s'explique pas, c'est celui où les badauds préfèrent sortir leur téléphone portable, prendre des images, diffuser sur les réseaux sociaux, plutôt que de secourir les personnes en danger.